Hey. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Et toi Je vais très bien. Là, salut. Ok, donc là, c'est une vidéo où en fait, je vais parler à Francis en créole. Je vais lui dire des proverbes créoles. Et il va devoir deviner ce que ça veut dire. Et, et après, je vous dirai un proverbe donc, de la Bible qui veut dire aussi la même chose. Pas de problème, Fran. Pas de problème. Regarde pas le téléphone parce que les réponses sont dessus. Pas de problème. Ok. Premier proverbe créole. Hmm. Alors, si je te dis aléa, c'est tao, viréa, c'est à moi. Aléa, c'est tao, viréa, c'est ta moi. Ah bon, après, j'ai pas l'accent très bon. <rire> t'as vu, t'as vu, t'as vu. Non, mais pour toi, c'est un bien que j'ai pas l'accent. Tu comprends plus. Non, c'est un fou. Moi, je suis avec ouais. l'accent. L'accent, tu comprends plus. <rire> Alors, c'est ta... bon. Écoute, aléa, c'est tao, viréa, c'est ta moi. Genre, Là on est en train de discuter et genre tu as réussi de faire quelque chose là Je te dis ok Ah non non non je comprends Dis comprends rien dis rien Aujourd'hui c'est à moi, demain c'est à toi Non mais Le proverbe c'est Alea c'est tau viria c'est pas tau Pourquoi tu changes Non c'est ce que en fait Ce que je dis là C'est ce qu'on utilise le plus souvent Mais le proverbe tel qu'il est c'est Alea c'est tau viria c'est pas tau ce que ça veut dire, c'est genre, tu ne sais pas ce que demain a en réserve pour toi. Ah. Tu vois? Dans Proverbe 27, donc là c'est la Bible, verset 1, il est écrit, Ne te vends pas de lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu connais? Je connais. Ne te vends pas de lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ensuite, si je te dis, attention, pas capon. quoi. <rire> Alors, je te dis, non, non t'as raison, t'as raison. Attention, pas capon. Attention, pas capon. C'est quoi parler d'un pont, c'est ça Non, attention, pas capon. C'est un pont, c'est pas moi, c'est un pont qui fait attention, c'est pas moi. Attention au capapon. Attention, pas capon. Attention au pont. <rire> c'est ça. Je te dis, euh, être prudent, pas capon. Sois prudent. Euh... Attention, ça veut dire quoi? Attention, fais okay. attention. Ouais. Si je dis pas capon, ça veut dire quoi? C'est deux mots, pas capon. Moi, c'est le cas-là qui me dérange. Frère. Non, le mais cas... capon, c'est un seul mot. Capon? Alors, capon, c'est genre, euh, t'es là, il euh, y a un chien qui te bouge. Je dis, ah, ou capon! <rire> tu es en train de courir, tu cours, tu cours. Je dis, ou capon! Tu cours parce qu'il y a un chien qui est derrière toi, tu dis tout capon. Attention à toi. Mais frère, si tu cours parce qu'il y a un chien derrière toi, c'est que t'as peur. Non, j'ai pas peur. Un chien me derrière moi, je m'arrête, je lui pose la question. Ben justement, tu si tu cours, je te dis, eh frère, ou capon Ça veut dire quoi C'est chaud. Ça veut dire que t'es peureux. Attention, pas capon, ça veut dire faire attention, ce n'est pas être peureux. Ah, de toute façon, être je ne suis prudent. pas peureux quand je trouve ça bon. Normal. <rire> être prudent, ce n'est pas être peureux, quoi. Attention, à pas capons. Et dans la Bible, il y a un proverbe, donc proverbe 14, verset 15, qui dit L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. C'est la même chose. Ouais, C'est très bien dit, ça. Eh oui. Le troisième proverbe il n'y a que quatre. Si je te dis, j'en que tes là avant donc. Eh ça fait mal à la bouche, ça, quand tu prononces. <rire> J'en suis avant, dans. C'était là avant, dans. Alors. Il fait l'accent, mais bon. Tu peux répéter, s'il te plaît Il hum, dit J'en suis là avant, dans. <rire> non, attends, attends, attends. J'en suis là avant, dans. J'étais là avant toi. Ah, dans pour dans, œil pour œil. Dans. Dans. Dans. Ok, jean ah. t'es là avant dent. La vengeance n'est pas... Pourquoi pas de vengeance C'est pas moi. jean t'es là avant dent. C'est quoi T'as bien déterminé dedans. Oui, il y a Le premier mot, c'est le c même en français. jean t'es là avant dent. Ah Ma mais... soeur, prononcez bien, prononcez <rire> bien. Alors bah, La jean t'es là avant la dent. Voilà, voilà. d'après toi, ça veut dire quoi bah, ça veut dire, comment dire, c'est quoi le viol Que faut respecter les aînés Ça veut dire respecter les aînés, et dans la Bible, écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Le dernier, c'est... Mais je t'ai déjà dit ça, je déjà dit ça. Manya quoi, manière hein quoi Tu dois savoir, manière hey. où fait cabonou, c'est manière où qu'et dormi. Ça fait mal, ça hein. mal ça. J'allais même pas à commencer à prononcer, <rire> tellement ça me fait peur. Manière où fait cabonou, c'est manière où dormi. Manière, y a manière dedans. Manière où fait cabonou, c'est manière où qu'et dormi. Y a dormir. Mani, on fait quoi Attends, Manio attends, Manio, attends, attends, attends. Tu me dis si c'est bon Non, je dis pas, c'est bon, je t'ai déjà dit plusieurs fois cette phrase, donc tu dois le savoir. Ah. Si à 3 tu réussis pas, tu dois. Euh, tu dois dire. Euh, tu dois chanter une chanson. Ah non, non, non surtout pas. Ok. Si à 3 tu réussis pas. Si à 3 tu réussis pas, tu dois. Dire l'alphabet à l'envers. Ah non, non, non, non c'est bon. Et pourquoi tu fais ça <rire> Parce que du coup, parce que c'est une torture, ça. Va. Hein <rire> Ok, si à toi tu ne trouves pas, tu dois dire en créole une phrase que je te dirai. Ouais. Oh, c'est facile. <rire> c'est quoi déjà? Mania ou fait qu'avant c'est mania que dormi. Les manières que tu as fait avant nous? Mania ou fait cabanou, bon c'est mania ou que dormi. Je te dis, mania ou fait cabanou, bon c'est mania ou que dormi, nous, papé. Essaye de traduire mon poumon. Ouais. Mania. Est, bon, est, en fait, moi, c'est le mania que tu Alors, mania. Mania. Mais tu avais dit que tu allais en mania. Manière On va dire la manière. La manière. Alors, mania ou fait avant nous C'est mania qui a dormi. Qu'avant nous, tu connais Les... Je t'avais déjà dit. Attends, attends, attends. Les manières que tu fais avant nous Alors, je fais le décompte et devra euh, chanter une chanson. Non, je ne vais pas chanter. Pourquoi ah, chante ben ben, Mais, mais c'est pas mais, une, attends, attends. une chanson, ça. Manière. Cinq. Manière. Cinq, manière. Quatre. Avant nous Manière ou, avant nous, manière ou fait qu'avant nous, c'est manière ou que dormi. Les manières que tu fais, que tu as fait avant nous. A few moments later. Ah, sache que ce que tu me fais, demain ça peut t'arriver. Ah Mais est-ce que je t'ai aidé Normalement tu devrais chanter. Mais en fait, mot pour mot, ça veut dire la manière dont tu as fait ton lit, c'est la manière dont tu vas dormir. Mais En gros, ça veut dire on récolte ce qu'on sème. On, on récolte, jeux, <rire> on récolte ce que l'on s'aime. Et... Dans Proverbe 1, verset 31, il y a un proverbe qui dit « Ils se nourriront du fruit de leur conduite. » Amen. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous a plu, à le mettre en commentaire et à me des proverbes que vous connaissez aussi en créole ou mmh. dans une autre langue. En En tout cas, on fait plein de bisous. Bye-bye. bye, you. bye you.